Les conséquences d'un échec au jet redoublé sont forcément plus graves que le premier échec. sont normalement catastrophiques. Voilà. Euh, donc je relance les dés, 65%, j'avais quand même bon espoir que la le... réussite repasse. <rire> <rire> euh, je fais 98. <rire> <rire> c'était, ne t'aime pas, c'était dés que loup. Nous en étions à l'échec lamentable sur les légers de pouvoir <rire> bon, <rire> qui ont conduit M. Van Chester par euh, John Fett à devoir écouter euh, ce mentor, le grand philosophe de, de la loge de l'ordre hermétique du crépusculaire. Euh, <rire> euh, qui consistait de, dans un premier temps à s'asseoir, et donc dans un second temps, à me saisir, qui ordonnait à Worcester de se saisir d'un bâton de, de dynamite, d'un euh, lugeur, un... euh, pour envoyer le bâton de dynamite sur la voiture contenant euh, ses amis euh, investigateurs. que et... il t'a dit « amène ça à tes amis ». C'est ça, il m'a demandé de l'amener à mes amis, et puis éventuellement de les achever au Luger, si j'en avais besoin, certains en rescapé. Donc Worcester, bien évidemment, écoute son grand philosophe, très logiquement, et donc fonce vers la voiture dans laquelle sont mes quatre camarades investigateurs, et trois... Du coup, Winston Ah oui, c'est vrai, Monsieur Fillmore était absent... C'est donc... un peu facile d'ailleurs. <rire> oh, J'ai dit le lendemain au joueur, c'était un peu facile de ne pas être là à cette partie-là. Ouais, ouais, ouais. Curieusement, à ce jour-là. C'est un peu facile. <rire> mais bon. euh... Et donc, euh, tente de lancer le bâton dynamite euh, dans la direction de l'allume, bien évidemment, et tente de lancer le bâton dynamite dans la direction de la voiture de mes amis investigateurs. Et Worcester est aussi bon en lancer qu'en scénoterie. Et, et qu'en pouvoir d'ailleurs. Euh... <rire> oui. Euh... <rire> bah non, son mari était. À la base, il avait des bonnes chances. C'est la qui sont pour contre lui. Euh, le bâton dynamite, donc. Euh, Tombe à mes pieds, euh... <rire> donc n'écoutant que mon courage au final, euh, les... <rire> les, les, les... que les ordres de John 4 <rire> les investigateurs tentent de fuir, hein, démarrent la voiture, et, euh... foncent dans la voiture devant eux. et malheureusement sont aussi bons en conduite que je le suis en lancée de dynamite, euh, donc rentre dans la voiture de, de, de devant, les retardants, Ce qui me laisse le temps, la mèche était pas consumée, ce qui me laisse le temps de récupérer le bâton de dynamite et de relancer une seconde fois ce bâton de dynamite. De façon euh, un peu moins dangereuse pour ma propre santé, mais euh, de façon tout aussi ratée. Et inévitable. Et <rire> inévitable. <dans> <potes rire> <des aliens. rire> euh... ce, quoi... ce sujet pour lequel tous les autres joueurs t'ont remercié. <rire> Merci <rire> d'avoir raté. Euh, à ce moment-là, j'essaye de plomber la carcasse de la voiture. Je euh, le docteur quoi... Riposte, d'ailleurs. Voilà, et je prends, euh, on va dire malencontreusement, une balle dans la rotule. Euh, bah, bien balle bien placée. Et, euh... <rire> C'était fait en fait pour m'arrêter, hein, voilà. c'était bien volontaire de viser la rotule, parfaitement réussi, donc m'explose complètement la jambe, euh, je tombe au sol et à ce moment-là, euh, John Scott s'approche de moi et me demande de dormir. Je m'exécute. Voilà. Les trois autres investigateurs ont donc fui, cherchant... Euh, Fuge, bah, pourtant, dans le manuel Rochester, quand même, en son absence. Oui, d'ailleurs, c'était ouais, assez curieux comme, comme <rire> réflexe, mais c'était un peu votre base d'opération <rire> depuis deux jours. <rire> C'est fait, que ça deux ou trois jours que vous y étiez un peu tous. <rire> ouais, vrai. Euh, sauf uh, Mendelef qui euh, avait fait tout son possible pour être hors de ça. <rire> euh, et on en arrive du coup à, à ce qui, pour moi, était un épilogue, et finalement, euh, <rire> le euh, joueur du docteur, euh, docteur euh, Owen. Euh, décide de lancer non, non, non, un raid pour sauver son ami. Euh, il faut quand même admirer les bollocks, puisque lorsque je lui demande combien de temps après, « Ah oh, bah une, voire deux heures maximum. » Ah oui, d'accord, ok. il faut avoir des bollocks pour faire du tour. On reconnaît le courage du Docteur Owen, oui, qui euh, décide donc de, de retourner sur place essayer de sauver Worcester euh, et il arrive à convaincre Niles, donc euh, Niles est le servant d'Arthur George, d'aller sauver son ami. Ce à quoi donc a donné lieu plus d'une heure finalement, après le départ des autres joueurs. Ben a donc incarné Niles nice pour, la, pour la fin de soirée en essayant d'aller sauver son personnage. De façon quand même, on va dire, complètement imprévue. Hein. Oui voilà, complètement imprévue, mais, mais, mais bon, soit, hein, moi je, je suis un MJ ouvert, hein, on, on me donne des propositions, je les accepte. Et les voilà qui repartent euh, en direction euh, de la maison. Moins de deux heures après, armé jusqu'aux dents. En tant que prix, Ah bah là, pour le coup, quatre bâtons de dynamite, un fusil et un pistolet. Non, plusieurs pistolets. Oui, plusieurs pistolets. Parce que Naïs Sommelier reprend les. yeux Il n'a pas de chargeur, il préfère jeter les flingues, c'est plus classe, c'est comme dans Matrix. C'est ça. Tu as un flingue vide, pour recharger Jette-le, voyons, ça ne vaut pas 1000 dollars chacun. oui, après tout, le genou en 1920... C'est ça. Assez et sympa. donc et voilà qui partent, euh, le professeur euh, sur fauteuil roulant du coup ne bah, sera finalement pas très efficace euh, là mais on, pour, on pourra recommencer son courage. Oui. Et euh, à nouveau Ben, finalement sur la explorer un même joueur, vrai. personnage différent, mais le même joueur joue encore. Donc euh, Se bah, dirige bah, directement en barre d'ailleurs. Directement à la cave, puisque. Oui, mais on plombe quand même. Ah oui, non, pardon. À l'entrée, vous retrouvez un Terry Logan en parfait état. La peau, la peau Un petit peu à la manière d'un John Scott. Sans rappeler, voilà. Et donc, le docteur, non Non, Les deux, directement, remplissent Terry Logan de plomb, qui s'écroule une troisième fois ce soir-là. Avec hésitation quand même de jeter d'entrée de jeu un bâton de dynamique voilà. sur la rague, hein, mais, euh, mais pas fait parce que Warchester... bah, l'idée était quand même d'essayer de sauver le pauvre Worcester prisonnier qui les avait attaqués, certes, mais je pense que le docteur avait compris qu lui qu'ils n'était pas lui-même. Oui, oui, oui, <rire> Bah sinon on n'aurait pas voulu revenir. C'est Non, non, c'est pour ça. Il a dit je pense qu'ils n'étaient pas les mêmes. C'est ce qu'il a dit à Nice pour le d'ailleurs. <rire> euh, donc il rentre dans la maison et euh, se dirige... À ah, l'intérieur, oui. se diriger directement vers la porte de la cave qui avait claqué justement, vous d'ailleurs. Oui, oui, voilà. Oui, C'est juste. Euh, donc n'hésite pas à aller en, bon. entre et on en va se diriger vers la voilà, porte de la cave. Il faut savoir qu'il est, est très dévoué, hein, Niles, Niles est, est extrêmement, extrêmement dévoué. depuis euh, 30 ans. Mais, euh. Euh, voilà, le MJ a été un petit peu généreux puisqu'on avait sous la main une. F... Bon, on n'avait pas de feuille pour Niles, évidemment, c'était un PNJ euh, mm -hmm. à la base euh, un peu incarné, un peu défini, mais pas spécifiquement. Euh, ouais. Action même utile d'ailleurs, et, euh, et euh, donc on avait une fois du de perso d'un de, ex-militaire. On a dit Bon bah, prends ça. Les stats étaient relativement généreuse pour les le Knight euh, pour une scène qui s'annonçait assez action. Euh, voilà, ça connaît pas mal. Le docteur est donc l'astéro des escaliers de la cave, encourageant euh, le servant euh, <rire> d'en haut en disant Tout va bien, hein toutes <rire> les heures le descendre de la cave tout seul. Le Knight descend, on retraverse les mêmes pièces. Oui et découvre surtout que la porte du fond est ouverte. Non, non, non, elle est, non, bon non, ouverte. Non, non, non. Fais est pas ouverte. <rire> Fais sauter la serrure, c'est toujours son le leader. Ok, et il se retrouve donc dans une pièce euh. tout de pierre fait enfin, cette fois passer ah, par la terre là-dessus. Là yeah. Ce sont des gros morceaux de pierre comme sur les murs, mais sans mortier. C'est ce qui attire un petit peu son attention. Euh, la est pièce est vide, grosse déception. <rire> Pendant un moment, le jeu, je vois dans les yeux de genre... <rire> c'est tout. <rire> Vraiment. Et bien évidemment... Fini par trouver une porte euh, dans, dans un des... Appuyant sur un mur, tu se un soulèves. Un, un... Euh... un morceau de pierre légèrement décelé m'a mis la puce à l'oreille. Je tire, de... non, je tourne, non, <rire> je, je, je cueille, non, j'essaye je <rire> de l'enlever plus, non. Je, euh, je pousse, ah bah oui. <rire> ah oui, bon bah d'accord, c'est tout. <rire> voilà, donc des formes euh... très étranges se soulèvent du sol, enfin les cubes ah, de, euh, de, de, un, de pierre se soulèvent et découvre un escalier en colline. Voilà. Escalier, que bien évidemment, ce brave Niles n'hésite pas à descendre 4 à 4, arme... Euh, enfin, 4 à 4 peut-être pas quand même, mais <rire> mais, <rire> mais mais... Mais, mais, euh, mais n'hésite le le <rire> ouais. pas à descendre, euh, armé jusqu'aux dents, euh, dans les tréfonds de cette... Euh, non sans être revenu, je crois, vers l'escalier pour prévenir quand même Tout le docteur. J'ai trouvé un escalier qui descend plus bas, je m'y aventure. Ce <rire> à quoi le professeur réagit de façon très héroïque. Bonne chance je surveille, les... je surveille le rez-de-chaussée vide! <rire> <rire> euh... Ne vous inquiétez pas pour le rez-de-chaussée vide, je surveille! Et donc, euh, là, il des... amorce une descente en fait qui va être euh... extrêmement l... longue. Extrêmement longue, une descente aux enfers, hein, faut bien le dire, quand même, euh, quelque chose de, de très particulier, euh, une ambiance, une ambiance donc, de gravite, hein, son. Ah, euh, mais, mur en terre, bien creusé dans la terre, on sent bien qu'on qu qu va profondément, et le, et, le euh... sol en, en, en pierre, l'escalier qui descend, qui tourne, qui n'en finit plus de tourner. Pendant euh, pendant ce qui me semble moi être de très très longues minutes et des heures au docteur... Euh, euh, à une, une heure en voilà. Mais je n'hésite pas hein, euh, Niles descend, descend, descend, euh, pour se retrouver finalement dans un, dans un espèce... Alors je sais plus, la première salle c'était la grande mais Non, c'était pas la grande hein. Non, non, la première justement tu n'as pas C'est pas dans la bois. grande, t'arrives avec les trucs qu on... qui sont construits en bois au milieu. C'est une ah, grande caverne dans, dans ça, la ça, terre, mais, en mais en une partie, partie par de petits bâtiments sont construits en bois. Niles, Niles se rentre cassant les portes à coups de pied. Généralement, il est passé en mode... Euh, <rire> Là, le but, de, le, le but est de retrouver Rochester et de s'extraire au plus vite. Donc, il euh, n'y a pas le temps de réfléchir voilà. ou de se poser des questions. Il rentre dans une pièce, trouve une pièce vide, et ouais, voilà. pied, il voit la va de l'autre côté, et tombe, ah. tombe sur John Scott. tombe sur John Scott, qu'il ne connaît pas. Niles, ne l'a jamais euh, vu. Hein, tout voilà. à fait. Euh, donc, euh, mais, mais le feu, en fait, partout, il passe tout voilà. simplement. Hein, euh, S'échappe dès qu'il peut, euh, voilà. qu peut de la base. Euh, euh, donc, donc, il voit John Scott. Mais non, il lui tire dessus à plusieurs reprises et renverse les lampes. Ville, ouais. euh, cherche à ouvrir la porte fermée et puis euh, n'insiste pas plus quand je vois que j'ai pas de j'entends pas euh, euh, Worcester m'appeler le ne paraît pas être euh, potentiellement ouais, présent ouais. donc je continue et euh, là tu rentres dans une grande salle et là voilà je tombe sur une salle immense euh, faite de pierres et, et des, des non enfin les à terre, mais il y a juste les voilà les, les c'est gros pilons en pierre voilà, des, des, des, des, de très très nombreux pylônes donc euh, bah, il me semble que là il y a que ça d'ailleurs oui, euh, ils sont géants, euh, voilà, ils sont en tentaculaire. Oui c'est ça, oui, c'est ça. Euh, ouais, un petit détail qui ressemble à <l 'humour rire> un, il est à un arbre un avec, t abri t abri t abri avec des branches qui se séparent, mais tu te dis nah, ça pourrait très bien représenter en fait un poulet avec des tentacules. <rire> et au milieu de cette pièce, un escalier en collination qui descend. Ah ben non, là tu sens complètement C'est d'ailleurs pour ça je pense que j'ai pas retenu tous les détails parce qu'ils nous mais oui, ça cherche ça à foncer. Donc il descend, il descend, il descend, il descend. Et là t'arrives au milieu de la grande pièce. Et là voilà, j'arrive dans une très très grande pièce où sont suspendus des cages. Euh, c est, c est non, les euh... cages étaient au mur. Ah, C'était long. Ah oui, ah oui, C'est oui, plein oui. de petites oui, vrai, alcoves. des trous. Il y a un trou au sol. Il y a des ça. alcoves de, en gris. Tout bah voilà. Pour, pour dire à quel point euh, Niles était vraiment dans le dans le moment le où temps euh, temps. Voilà, dans le mouvement, il faisait pas attention. En fait, le personnage comme le joueur faisait pas. Particulièrement attention à tout ça puisque l'objectif était très clair, sauver de, ou non Rochester. Sauver euh, bah, pour le joueur euh, un P, le PJ quand même. Voilà. Et puis pour le, pour le personnage de Niles, euh, sauver quand même la personne qui le, qui lui, qui le nourrit, qui lui permet de se nourrir depuis, depuis de nombreuses années. Oui, et puis, et on, puis on, un ami maintenant, qui, qui, oui, euh, voilà, a un un une un forme de, de dépendance l'un envers l'autre. Euh, et donc ils croisent euh, en faisant le tour de cette, cette espèce de truc où il y a des... entend euh, euh, <rire> euh, des, des, des coups sur des, une grille. ouais, et, et grilles. Et se dirige, voir qui est prisonnier, il y a des espèces de... Là, ah, oui, ça venait du sous-homme, qui ne rassure quand même pas beaucoup. Euh, et donc il entend des bruits, euh, il entend taper sur une grille, il se dit, Bah, Worcester, ça y est, je l'ai trouvé, donc il appelle, non, ce n'est pas Worcester, il va donc voir euh, qui est dans cette cellule, et là, il trouve un homme euh, dans un état pas possible, euh, attaché, euh, notre ami ici, attaché sur, <rire> sur, le, sur, le, sur le mur, euh, dans un état lamentable, euh... Qui lui dit que grosso modo il faut fuir, c'est ça je sais oui, bah, En fait, ça il est... lui dit euh, libérez-moi s'il vous plaît voilà. Euh... Euh, Niles lui pose une question, que je ne sais même plus laquelle, oui, ou probablement Où est euh, il... Worcester Oui, je crois que, je que Quelque chose comme ça. Euh, ou plutôt, euh, mais vous avez, je ne sais pas, une question quelconque, ouais, okay, auquel qu il commence il me... à bah, démontrer sa folie, est enfermé là probablement plus longtemps. Euh, il n'arrive euh, pas à me répondre. Auquel Niles euh, <rire> prend environ 5 secondes à décider qu'il va laisser le pauvre Bougre dans sa cage, enchaîné, à mourir. Mm Nous -hmm. sachons donc. Absolument pas de qui il s'agit, hein. Voilà. Bah d'ailleurs, toi, en tant que joueur, pas forcément non plus, si. Ah non, non, non, non, non, non, pas non pas de Le de joueur... J'avais bien un doute sur le fait que ce soit un de ceux qui avaient disparu, mais... Voilà, euh, mais l'identifier... Ça aurait pu être un des gamins, c est... C est... tu vois, d'il y a... quelques temps... D'il y a temps, y enfin. 8 ans ouf, ouf. Par exemple, C'était voilà, voilà, euh... un bébé, il y a 8 ans, qui avait disparu. Oui, c'est vrai. Donc on ne connaît pas la réponse, peu importe. Donc voilà, même pas le joueur ne savait pas qui c'était. Voilà. Euh, et donc je, je fonce toujours dans cette idée et tombe sur une pièce donc euh, bardée d'instruments de torture médiévaux, euh, avec euh, d'un côté euh, une armoire dans laquelle il est, sur laquelle il est écrit materia, euh, et l'autre euh, les custodes. Voilà. Et l'autre évidemment les custodes. Voilà. Donc pour pour ceux qui ont lu la faire charge de war notamment, ça peut dire deux trois trucs, euh, qui ont fait d'autres scénarios de Toulou, oui. euh, et donc ils trouvent euh, une grande table sur laquelle est installé euh, un Worcester un un avec, avec une Jean jambe, en <rire> euh, euh, endormie, endormi. Euh, dans un état épouvantable, donc là, euh, Niles euh, est un peu sur la conduite à tenir, euh, commence à penser à détacher Worcester euh, après quelques minutes et à ce moment-là arrive bien évidemment dans le... son dos dans mon dos euh... Bah c'est seule entrée de la pièce en même temps le... Oui, <rire> je n'ai pas, pas trop le choix voilà. euh, Le John Scott euh... Non, bah non, John Scott était mort Ah oui, ah oui, oui car Stanford car... John Scott a été plombé avant et mis, et mis au feu Oui c'est vrai, John Scott était mort John Scott était déjà mort Aussi surprenant que ça puisse paraître John Scott euh, est mort C'est Stanford oui. qui arrive euh, Donc Stanford qui arrive de façon extrêmement désinvolte hein, euh... Euh, bon, évidemment, le réflexe de Nike c'est de lui tirer dessus, les balles, comme de juste, euh, ne l'approchent même pas, en fait, tombent au sol, avant, euh, avant, euh, de, euh, avant de, de de ne serait-ce que de l'avoir approché. Euh, donc Ce qui a pour effet de rassurer Knight. Pour oui, c'est ça, c'est ça. La là, Nike est, est vraiment en confiance. Confiance. en pleine et en on bonne on condition, en pleine une forme, forme. Ouais, <rire> euh, et donc finit par se dire euh, qu'il n'y a plus qu'une seule solution pour se débarrasser de tout ça au final. Hein. Non, mais c'est surtout que du coup, en plus, Stanford incante ce qui est marqué, mais... qui était marqué au mur d'ailleurs, c'était très important vrai, pour l'histoire, mais vous n'avez pas pu voir, c'était marqué au mur, incant ce qui est marqué au mur. Euh, réveillant depuis la poudre que tu avais renversé, ouais, tu avais renversé les poudres, ouais, c'est pour ça. Et avec la fumée aussi. Avec, ouais, balles, ça ça faisait de vrai. la fumée euh, c est c est comme n'importe quelle poussière que tu renverses finalement. Ouais. Et de ça sort donc une créature custode capable de se battre <rire> et, euh, et visiblement un sensé global. Un peu sensé global. <rire> voilà. Bon, on va dire tout simplement Naex à ce moment-là, c'est très bien, il a devant lui une créature, un sorcier, a bien compris que là le champ, c'était très, très minime. C'était un peu plié parce que oui, c'est vrai qu'il y avait des écritures aussi ouais, qu'il avait vu un, mais qui n'avait pas, pas, bah, oui. euh, qu pas compris du tout. Et donc il finit par dire euh, bah euh, il a lâché pour Dieu, pour la Royal Air Force, pour Worcester et j'ai allumé euh, le bâton de dynamite dans la, la torche, a essayé de le jeter au pied de Carlton Ford.